Bonjour et bienvenue en 2019 à bord de notre camping-car. On en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année pleine de rêves, de passions, de joie de vivre et de voyages. Et puisque tu parles de, de passions et de voyages, on va pouvoir aborder aujourd'hui avec vous euh, nos 10 résolutions pour cette année. Le premier projet que nous allons mettre en route cette année, c'est un nouveau Tour de France des vignobles. Donc on va passer dans plusieurs régions très, très différentes, donc de l'Alsace à la Loire, euh, à Bordeaux, Aquitaine, à Sud-Ouest, euh, on va remonter sur la Vallée du Rhône. Euh, donc on va aller dans toutes les régions viticoles de France. On profitera sans doute des étapes France Passion que nous partagerons avec vous. C'est un voyage qu'on avait déjà fait en 2016 et 2017 avec notre vieux camping-car euh, avec euh, la Capucine euh, et qu'on réédite euh, pour une nouvelle série de reportages. Et depuis notre création, on a eu l'occasion de rentrer en contact avec des vlogueurs, des gens qui font des vidéos de voyage euh, sur, euh, sur Internet. Et euh, cette année, enfin, on va pouvoir mettre ça en image, on va pouvoir aller à leur rencontre et échanger euh, avec eux. D'ailleurs, ils ne sont pas forcément euh, vlogueurs ou blogueurs en camping-car, hein. ils peuvent être ouais. euh, en voiture, ils peuvent être à pied. Euh, en tout cas, euh, on, on, est, euh, on, on a quelques, quelques idées, on, on a pas mal de personnes qu'on aimerait euh, rencontrer, à qui on a déjà... À lancer des petits appels. Comme qui euh, Comme Nomade 2.0, comme périplessis euh, comme Here We Are World, euh, pas facile à dire, comme euh, le, voyage euh, des euh, le Voyage des coumoules euh, si on, on a la chance d'aller jusqu'en Bretagne, mais on aimerait bien les rencontrer ouais. également. Euh, Justin Van Collen euh, euh, que sais-je encore, Greg Zoué, qui sait, pourquoi pas. Euh, en, en tout cas, voilà, ça fait euh, pas mal de gens comme ça, euh, qu'on aimerait bien rencontrer, avec lesquels on aimerait bien euh, pouvoir échanger et vous faire partager également euh, leur façon de vivre, leur façon d'appréhender euh, leur voyage, leur façon de filmer et, et puis les comparer avec les nôtres et puis ça nous fera toujours un joli moment je pense. Nous allons comme chaque année faire un grand voyage. Alors euh, l'année dernière, c'est il y a deux ans c'était un tour d'Europe, nous avons suivi par euh, le Maroc qui est en train de passer actuellement sur notre chaîne YouTube et cette année on a décidé de partir jusque dans le Grand Nord, c'est-à-dire jusqu'au cercle polaire. Le Cap Nord. Le Cap Nord qui fait partie pour nous de notre projet Les plus belles routes du monde. Euh, donc la première étape, c'était les Gorges de Dadès au Maroc, comme tu as dit. La deuxième, c'est donc d'aller au Cap Nord. Voilà, ça va nous faire aussi un beau voyage. On va essayer, euh, vous allez voir, de euh, mettre dans, dans, dans ce voyage euh, euh, des tas de, de, de, de choses qui vont venir rajouter un petit peu de, de piment dans, dans cette expédition. Résolution numéro 4. Résolution numéro 4, eh bien cette année, on va développer différents types de vidéos. Vous savez que sur notre chaîne YouTube, vous pouvez trouver des clips des destinations, des différentes destinations dans lesquelles on est allé. Euh, on fait également des, des vlogs et on aimerait pouvoir segmenter un petit peu tous ces vlogs et parler plutôt de tests de matériel, matériel de camping-car. Euh, axer aussi les vlogs sur tout ce qui est matériel photo, en fait c'est nos deux passions, hein, le voyage en camping-car et la photo. Euh, et faire quelques tutos, donc euh, tutos ou tests de matériel. Oui, Effectivement, euh, vous pouvez voir que euh, sur notre chaîne YouTube, euh, il y a différents segments qui sont abordés avec des playlists qui, sont, euh, que, qui, ont, qui ont été corrigés récemment. Euh, J'en profite pour en parler puisque euh, aujourd'hui euh, les, les segments sont plus clairs. On en rajoutera si besoin, on en retirera si besoin. Mais en tout cas, euh, vous verrez apparaître un petit peu de, de, de nouvelles choses. On vous expliquera euh, par exemple comment euh, faire des images avec un drone, euh, mais également quelle est la réglementation, on vous expliquera euh, quel matériel on utilise pour filmer. Mais on, on va vous expliquer également euh, un petit peu tout ce qu'on va pouvoir trouver dans notre camping-car qui nous sert euh, au quotidien et ce qu'on va utiliser euh, quand il fait froid, quand il fait chaud, etc. Bref, toutes les astuces euh, euh, qu'on n'a pas forcément développées jusqu'à maintenant. Résolution numéro eh bien, nous faisons partie de ces victimes des réseaux sociaux. Euh, les réseaux sociaux sont en train de changer. Il y a, il y a beaucoup de mouvements. Euh, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Euh, les algorithmes changent. Euh, ils changent euh, non pas tous les ans, mais tous les six mois. Euh, ce qui fait que des gens qui avaient énormément de vues aujourd'hui se retrouvent avec très peu de vues. Euh, il y a, si vous suivez un petit peu l'actualité des réseaux sociaux, euh, vous verrez que des gros gros euh, YouTubeurs ou des gros... Euh, L'instagrammeur euh, se retrouve avec euh, des difficultés pour arriver à, à être vu autant que ce qu'il était jusqu'à maintenant alors nous on est encore tout en bas de l'échelle donc on n'a plus qu'à qu qu grimper on va pas perdre euh, grand chose on va résolument euh, se concentrer sur deux réseaux sociaux majeurs que sont YouTube et Instagram. Bien sûr, on va continuer à être sur Facebook euh, parce que ça génère de toute manière toujours, euh, toujours du monde. Mais l'algorithme Facebook, euh, <coughs> ça il devient un petit peu compliqué. Euh, voilà, donc si vous voulez savoir euh, ce qui se passe, Instagram, YouTube, vous vous abonnez en bas et puis vous euh, cliquez sur la petite cloche. Comme ça, euh, vous êtes au courant de tout. Alors, il euh, y a un format de vidéo qui me tient à cœur et que j'ai envie euh, de développer, ce sont euh, des interviews camping-car. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on qu fait euh, un, un périple, on rencontre des gens, on rencontre des gens qui, euh, qui sont euh, souvent passionnants. Et euh, j'ai envie de capter un petit peu ces, euh, de, de, de capter des images de ces gens-là et qu'ils puissent venir euh, chez nous ici dans le camping-car, puis raconter un petit peu euh, ce qui les anime. Oui, les interviews camping-car, c'est quelque chose auquel on pense depuis très longtemps. Et puis bizarrement, eh, eh ben, on ne les a pas encore mis en place. Alors on a commencé un petit peu. On ne va pas tout révéler, si on révèle tout. Oui, non. on en a deux ou trois qui sont sous le coude qu'on mettra en ligne très prochainement. Euh... Voilà, mais je pense que ça va être un, un truc euh, un peu sympa aussi. Résolution numéro 7, les lives. On a démarré Destination Camping-Car avec l'envie de faire des lives euh, qu'on n'a pas réussi en fait à développer. Euh, par contre, on y pense parce que c'est un format qui nous, euh, qui nous plaît beaucoup. Euh, c'est un format qui permet l'échange direct. En temps réel et, euh, et donc ça c'est quelque chose qui nous plaît donc on va pouvoir re recréer des rendez-vous avec vous euh, périodiques on vous préviendra à l'avance euh, pour pouvoir justement euh, échanger ensemble puis surtout que maintenant on a quand même une vraie communauté au départ quand on avait commencé on a fait euh, des lives sur facebook mais on avait à l'époque euh, je sais plus 40 ou 50 euh, abonnés qui n'étaient pas forcément là aux bonnes heures etc donc euh, aujourd'hui on a une communauté qui est euh, qui dont vous faites partie et qui est qui est là, qui est là, qui est là à chaque rendez-vous. Et donc, ben bah voilà, on a effectivement envie de, de passer un petit peu de temps avec vous et puis de pouvoir se parler pour de, un peu pour de vrai. 8, on veut être autonome. Résolution numéro 8, on a envie d'être autonome en énergie cette année. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, nos derniers périples, euh, on trouvait que euh, notre autonomie était trop réduite, notamment à Darla, dans le sud du Maroc, euh, où là, ben, il n'y avait pas de camping ou d'air de camping-car euh, moderne pour pouvoir se brancher. Évidemment, ça n'existait pas. Et donc, on s'est retrouvés très, très vite embêtés pour pouvoir euh, brancher notre matériel et le recharger, recharger les batteries euh, et, euh, et avoir une autonomie sur quelques jours. Donc euh, ça, c'est... Donc un... on a bien failli écourter notre séjour. Hein. Quand on est arrivé, on s'est dit, euh, là, tel que c'est parti, au bout de trois jours, on peut faire les valises et repartir parce qu'on euh, ne va pas, pas pouvoir tenir. Heureusement, il y a euh, des gens euh, très sympas qui nous ont euh, invités à venir nous euh, brancher sur leur panneau solaire. Euh, et du coup, on a passé quelques jours, euh, quelques jours supplémentaires. On a passé 10-15 jours euh, là-bas. Mais, euh, euh, mais voilà. Euh, sait... L'idéal serait donc d'avoir du 220 euh, en permanent ouais. dans le camion. On ouais. sait en tout cas que vers là où on va, c'est-à-dire vers le grand nord, les campings ne courent pas les rues. Donc, euh... Oui, on cherche toujours aussi des, des, enfin, voilà, des, des, des endroits pour, euh, pour se poster euh, dans la nature, dans la campagne, vraiment loin en fait euh, de toute civilisation. Ouais. Donc ça devient nécessaire. <rire> Donc ça, on est en train de creuser un petit peu la question. On a quelques idées. Et euh... Alors, par contre, on veut bien que vous nous mettiez euh, ceux qui nous regardent, ceux qui ont des astuces, ceux qui ont, qui ont des bonnes idées et qui ont trouvé euh, le moyen de, de gagner en autonomie. Bah, on, on veut bien que vous nous mettiez dans les commentaires euh, bah, ouais. quelles sont les, les astuces que vous avez trouvées. Donc, number nine. On a décidé cette année ça fait un petit moment qu'on regarde ça quand même. Mais on a décidé de changer nos modes de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous les jours, tous les jours, tous les jours, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il advient de tout ce que l'on achète et qui contient du plastique par exemple on ne peut pas acheter aujourd'hui un tube de, brosse à de, de dentifrice ou une brosse à dents ou, euh, ou euh, une bouteille d'eau sans que ça laisse un impact derrière nous. Euh... Que ce soit un impact social, que ce soit oui un impact par rapport aux déchets, mais effectivement on se pose la question de la consommation, de la surconsommation, dans laquelle on, de toute façon on, veut, on ne veut pas aller et euh, donc du choix, euh, des produits qu'on consomme, euh, de la qualité et voilà. donc ça c'est une vraie réflexion qui est... C'est très long en fait ce type de réflexion là et, et de changer de mode de, de consommation c'est pas évident en fait. Alors j'imagine qu'il y en a que ça va faire bondir qui vont dire oui mais vous promenez toute l'année en camping-car vous comprenez ça consomme machin truc et tout. Mmh. Alors euh, faut qu'on se comprenne bien, un, un camping-car, ça consomme euh, dix fois moins que, que beaucoup d'autres véhicules. Ce sont des moteurs qui sont euh, modernes et puis euh, surtout, on n'a pas le même impact qu'un 747 au décollage ou que n'importe quel bateau de croisière, paquebot euh, ou, euh, ou cargo. Euh, donc, euh, n'entrons pas dans ces considérations-là. Nous, aujourd'hui, euh, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on peut faire, nous, à notre petite échelle, euh, c'est à dire euh, essayer de consommer euh, mieux et d'avoir le moins d'impact euh, possible, euh, voilà, et de limiter euh, tous les déchets qu'on va, euh, qu va pouvoir générer. Et voilà, donc le plastique pour nous c'est un gros problème, et c'est un gros problème parce que tous les jours euh, ou à chaque fois que je vais faire des courses, à chaque fois que je prends un truc dans un rayon, euh, j'ai cette réflexion là et je me dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas encore acheter. Euh, ce truc avec cet emballage plastique. J'ai déjà le même emballage à la maison. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et moi, je parle d'impact social parce que je pense à la, quand je fais les boutiques pour les enfants. Euh, Aujourd'hui, ça me paraît une, une aberration d'acheter des vêtements neufs. Euh, ça, me paraît, ça me paraît être complètement fou euh, parce qu'on sait comment les vêtements sont produits euh, ça vient du bout du monde fait souvent par des enfants euh, ou des gens qu'on n'en paye euh, pas, pas beaucoup euh, donc c'est ça que l'impact social pour moi il est là euh, et donc tout ça oui ça nous fait réfléchir et on pense que euh, au travers de voyages en camping-car on peut trouver des astuces euh, pour euh, pour pour être dans la démarche zéro déchet et puis peut-être pour, pour consommer différemment En tout cas, il est bien évident que ce qu'on va faire cette année, c'est que dans nos voyages, on va tenter justement d'aller voir ce qui se passe dans les autres pays, comment ils font pour moins consommer, comment ils font pour avoir une démarche qui soit globalement plus propre et comment on peut arriver à ce passer, pas, euh, pas dans son entier évidemment, mais comment on peut et arriver réduire. À, se, à, à réduire tous oui. ces, euh, tous ces euh, euh, produits qui viennent de l'industrie du pétrole. C'est une réflexion qui est en fait générale et je crois que les voyages vont nous apporter beaucoup dans cette réflexion-là et dans les choix euh, que l'on pourra faire tout au long de l'année sur nos types et notre mode de consommation. Résolution numéro 10. On a euh, 9 Projet, neuf résolutions pour cette année. Alors vous imaginez bien que ça nous, va nous créer beaucoup de, de travail, ça va nous prendre beaucoup de temps pour mettre en place tout ça. Et euh, du coup, on a réfléchi également au type de financement euh, qu'on pourrait mettre en place. Le financement participatif, ça permet de, de rendre cohérent notre démarche et, et vous, pouvez, euh, euh, vous pouvez justement faire partie pleinement de, de l'aventure euh, avec des petits montants c'est entre 1 et 10 10 20 euros euh, voilà c'est des petits montants mensuels comme ça qui nous permettent à nous bah, de pouvoir nous maintenir à flot puisqu'on auto finance tout depuis le départ. C'est-à-dire y compris l'achat du matériel, y compris les heures de travail qu'on passe, y compris les heures de montage. Euh, bref, on est un petit peu comme tout le monde. Le temps qu'on passe à travailler sur ça, on ne passe pas à travailler sur autre chose. Euh, donc voilà, si vous avez envie de nous aider, euh, vous pouvez aller sur le site internet, vous pouvez aller en bas dans le blog de description, on vous mettra le lien vers, euh, vers Tipeee. Euh... Voilà. Après pour les grands voyages, euh, on va mettre en place un Ulule. Alors là c'est par contre c'est une somme globale qu'il faut atteindre. Et, euh, et donc c'est euh, le principe de base du crowdfunding, hein, c'est-à-dire qu'on euh, détermine qu'il faut telle somme pour réaliser tel voyage, et la somme n'est euh, délivrée qu'à partir du moment où on a atteint cette somme. Donc, euh, euh, c'est quelque chose que je suis en train de, de, de mettre en place depuis quelques semaines sur lequel je travaille euh, assez fortement et puis ben, si on arrive à débloquer euh, la somme qui convient à ce moment là on vous fera J'espère euh, participer à ce beau voyage et il y a à chaque fois des contreparties, hein, c'est-à-dire qu'en fonction des montants euh, de ce que vous avez envie de mettre, il y a euh, à la fois euh, votre nom sur le euh, sur le générique de fin des, des vidéos, mais euh, on va aller plus loin puisqu'on va vous offrir des t-shirts destination camping-car. T-shirt on va vous offrir des vestes destination camping-car. On va vous offrir des mugs, des photos dédicacées, etc., Ça peut aller encore plus loin en fonction. Et ça peut aller encore plus loin. Hein, en fonction, Et ça peut aller <rire> en fonction loin, de ça, hein. on peut venir vous rencontrer, vous mettre en lumière Tout aussi. À euh, voilà. Tout à fait. Euh... Bon, voilà. On vous en parlera un petit peu plus dès que dès que le ulule est sorti de terre. Voilà, notre année 2019, comme vous le voyez, est assez chargée. Ah, il y a une chose qu'on a oublié de dire. Effectivement, dans les, dans les possibilités de financement, si dans vos relations, vous avez des gens qui sont susceptibles d'être des sponsors de projets, euh, n'hésitez ben, pas aussi à nous les mettre soit dans le blog de commentaires, soit, ou, euh, soit à nous envoyer un petit message en privé en nous disant hop hey, là attendez là ce que vous faites euh, ça nous interpelle euh, nous euh, on a une boîte qui est euh, qui a envie de, de participer à, à des projets de ce genre euh, donc euh, donc voilà ça nous permettra aussi de, bah, de pouvoir avancer mais donc, conclusion, conclusion, conclusion euh, bah, vous voyez qu'on a une, une année 2019 qui va être euh, encore une fois euh, assez chargée. Euh, on espère que vous allez la passer avec nous. On espère que euh, cette vidéo ou ces vidéos euh, euh, que l'on a fait jusqu'à maintenant vous ont plu, euh, qu'elles continueront à vous plaire. Euh, N'oubliez pas euh, de partager, cliquer sur la petite cloche pour rester à, abonné et, et, et puis surtout avoir des informations à chaque fois qu'on sort une vidéo. Euh... et je pense que maintenant on peut dire un grand merci un grand merci à tous ceux qui nous suivent parce que c'est vraiment du soutien euh... ouais. voilà donc ça c'est important qu'on puisse vous dire merci ça nous fait chaud au cœur de vous avoir près de nous bye bye et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao